J'avais envie de faire une vidéo un peu plus chill, un peu moins préparée que d'habitude, juste on est posé, j'étais tombée sur 2-3 articles ces derniers temps, et on le sait genre Blackpink c'est les idoles de la mode, c'est même elles qui vont genre dicter certaines tendances, typiquement Jenny avec ses deux mèches à l'avant dans How You Like That, ça a suivi d'une vague un peu de, de personnes qui ont fait exactement la même chose, et ça arrive relativement souvent, mais cette fois-ci j'avais envie, alors oui c'est les icônes de la mode et tout, mais des fois on va dire que leur styliste. Et un peu bu ou je sais pas, mais des fois tu te dis genre mais, mais what Et donc j'avais vraiment envie qu'on regarde un peu et qu'on commente ensemble les pires et les meilleures tenues de Blackpink. Je ne les ai pas tous regardées, mais j'ai trouvé en fait sur internet quelques personnes qui avaient fait un peu des compilations des pires et des meilleurs styles de Blackpink. Alors avant... Que qui que ce soit ne vienne faire son petit caca nerveux. Je vais dire tout de suite, je suis une blink, je pense que ça se voit que voilà, j'ai relativement assez de trucs de, de Blackpink. J'adore Blackpink, c'est mon groupe favori. Je les aime beaucoup, j'apprécie énormément leur travail, elles sont hyper talentueuses, mais on est d'accord que des fois il y a quand même un peu des trucs un peu chou. Évidemment, chacun ses goûts, etc. Hein, on n'est pas là pour faire du mal à qui que ce soit, on est là pour s'amuser et rester bienveillant. Ceci étant dit, c'est parti Ah oh non alors Jenny, c'est celle que je préfère, mais là je suis désolée. C'est quoi ça Il euh, y, y a beaucoup de choses. En hein. prenant une chose, prenons une chose après l'autre. Déjà, je pense que le truc qui nous, qui nous choque le plus, c'est qu'il y a des fucking fourmis. C'est des fourmis, hein Ok. Alors, euh, j'ai rien contre les fourmis, hein, mais c'est comme pattern, enfin comme motif des fourmis. C'est un peu particulier, et l'autre truc que je trouve hyper particulier, c'est qu'il y a le rose et le vert, du coup ça fait un peu genre t'es un, un, une pastèque. Donc t'es une pastèque, mais en plus de ça, t'es pas genre une pastèque avec des, fin, des petits grains juteux et tout ça. T'es une pastèque qui est en train de se faire bouffer par des fourmis. C'est là que j'entendais des fois, genre les stylistes, ils, osent, ils ont consommé un truc, je sais pas, mais enfin, moi, moi ça me traumatiserait déjà d'avoir une imagine genre à chaque fois que tu baisses les yeux tu te dis oh putain j'ai un truc sur moi après il y a plein de fois donc je suis en train de passer des images j'en a certaines que je trouve pas du tout qu'elles sont affreuses hein. je les trouve assez euh, normales enfin typiquement là genre lisa cette robe là la rose avec la ceinture je la trouve elle est simple hein. je la trouve très bien sa tenue enfin ouais alors je comprends le style dans cette image là de lisa c'est vrai qu'il y a un peu beaucoup de choses là dans le sens où et là son body qui est très échancré, ok. Plus un soutif par dessus. Plus donc elle a une ceinture. Plus une chaîne sur la taille. Plus la casquette et les accessoires. Peut-être que ça fait effectivement un petit peu beaucoup. Je trouve que les vêtements qu'elle portait à Coachella, c'est les meilleurs. Pour moi, c'est leur meilleure tenue de scène. Elles étaient incroyables. Leurs vêtements. Ouais, c'était genre Jenny en étant en blanc, enfin une espèce de blanc argenté. La brassière, la jupe avec le short dessous et tout. Je trouvais ça trop beau. Le choker. Jisoo magnifique avec un espèce de corset bien serré. Lisa rosé exactement pareil. Je trouvais que pour une fois, parce que des fois on voit souvent qu'il y a un peu... Elles ont pas forcément toutes le même niveau de style, etc. Mais je pense que aussi par rapport à leur personnalité, ce qui est normal. Mais je trouve que là, c'est... Scène à Coachella, la performance qu'elles ont fait à Coachella, leur style donne tellement bien. Pour une soirée et tout, j'aurais envie de pouvoir m'habiller comme ça. Alors peut-être c'est vrai que pour tous les jours c'est peut-être un petit peu too much, mais pour une soirée ça peut donner tellement bien, c'est tellement beau. Alors je suis d'accord que des fois, typiquement bah, ce top là, t'as l'impression juste que c'est. Ouais, il manque un truc quoi. Et j'ai vu qu'il y a une petite cordelette et il y a plein de. En fait, on voit des photos où c'est Jenny qui s'est pris à la cordelette dans la figure. Oui quand Lisa dansait ou des trucs comme ça. Ouais. Des fois il y a un peu des dysfonctions dans les vêtements de scène et tout, il dis... <rire> peut-être pas une bonne idée ça. Ensuite Rosé dans les pires, c'est vrai que celle-ci, en fait elle est tellement simple cette tenue il manque enfin tu dis une tenue scène ça mais pas du tout enfin le haut déjà j'ai l'impression que sa poitrine ça la met tellement pas en valeur j'ai l'impression que c'est pas taillé correctement ça la met tellement pas en valeur c'est une catastrophe ces tenues où elles ont les strass ça leur va toutes tellement trop bien c'est original c'est beau c'est classe c'est ça fait black pink en fait je trouve que ça fait vraiment black pink il y a genre trois 3 motif différents dans la même robe et suit du milieu. T'as l'impression que ça, y a une illusion tu sais ça t'explose en plaisir. C'est, c'est trop beau. Celle-ci, ah j'aime, j'adore. Ça lui va tellement bien. En plus, c'est asymétrique et tout. C'est volumineux. C'est, ça prend de la place. Ça a de la prestance et tout. C'est c'est tout Celle-ci je pense que j'ai dû la mettre je sais pas combien de fois dans mes vidéos, je trouve que cette tenue lui va extrêmement bien, il y a, on joue avec les matières, il y a la, la jupe qui est en velours, il y a le haut qui est en dentelle, il y a les bretelles en lettres graphiques du coup Chanel, ça lui va extrêmement bien et en vrai c'est pas très compliqué à reproduire hein, comme look mais c'est hyper beau parce que c'est totalement noir mais on joue énormément sur les matières et c'est quelque chose qui est très intéressant à faire typiquement, c'est de jouer avec ces matières justement forcément Jenny c'est celle que je préfère et je trouve qu'elle a un style quand même assez incroyable forcément je le mets devant hein. il y a le côté un peu genre chill avec la grosse chemise et tout mais sexy parce qu'elle se met sur seulement une épaule encore plus sexy parce que est remise à sa place dans le sens où il y a ce grand corset qui vient enlever un peu le truc chill et qui va redonner un truc un peu sérieux un peu qui donne un peu de présence et tout. mais pourquoi ils disent que celui-ci c'est le pire moi je suis pas d'accord moi j'aimais bien en plus c'est marine serre et tout donc euh... J'aime bien ça. Alors, ouais. Là, alors on en a vu quelques-uns avant. C'est vrai que je sais pas ce qui s'est passé. Genre là, la liste, je sais pas ce qui lui est arrivé. Il y, y a eu un truc. Il n'y a rien qui va. Et tu les mets tout ensemble, c'est la catastrophe. Ça fait mal aux yeux. Enfin, tu te dis genre, oh. c'est comme si on a sorti tous les trucs de grand on les a mis ensemble. Enfin, ça va pas. Kill This Love aussi. J'ai énormément aimé le style avec les chaînes, avec les vêtements qui sont asymétriques, j'ai vraiment un truc pour les vêtements asymétriques, c'est incroyable Genre Jisoo avec sa chemise qui était mi standard versus le côté qui était beaucoup plus sophistiqué et tout, j'ai trouvé ça incroyable le beige aussi leur va très bien, c'était avoir la combinaison beige noir, c'était absolument sublime, vraiment c'était fou celui-là aussi bah voilà c'était aussi, c'est vrai Kill This Love c'était la meilleure période dans leur style trop beau, c'était hyper inspirant, c'était hyper puissant aussi, là avec le rouge et tout asymétrique, les sangles, tout, même avec un motif qui là peut paraître un peu vieillot, en fait ça donnait tellement bien, franchement c'était un bijou. Hein. Et pour continuer sur cette lancée et rester inspiré, je te propose j'ai une playlist complète sur la mode coréenne avec plein de conseils, avec les tendances, avec comment avoir un style coréen par exemple, donc je te laisse ça dans la playlist ou sinon tu peux regarder une autre de mes vidéos, allez salut